Bonjour à tous, c'est Novel, je vous souhaite la bienvenue sur cette partie numéro 4 du Let's Play de Halo 2 Anniversary. Je suis donc aujourd'hui en compagnie de l'un d'entre vous, qui a été sélectionné dans les commentaires de la précédente vidéo, hein, comme annoncé, et il s'agit de Moon New Wix. qu'on va Salut appeler, voilà, bonjour Moon, qu'on va appeler Moon d'ailleurs, parce que c'est compliqué à prononcer, enfin, essayez, voilà, vous verrez. C'est Moon Nukes, mais dites juste Moon. <rire> voilà, Moon. <rire> Moon, si tu peux te présenter un petit peu, histoire de savoir. Un peu, te connaître un petit peu. Euh, ouais, bah moi c'est euh, Moon Nukes. Euh, pour après, j'ai Moon. Euh, je suis 19 ans. Euh, j'ai 19... <rire> 19 ans. J'ai 19 ans, je suis fan d'Halo. Et euh, je connais Halo FR depuis un moment. T'es fan d'Halo de... Ah ouais, je, je, je suis fan de Halo. Hein. C'est bizarre ça. Ouais, bah, je... <rire> apparemment tu... c'est une maladie tu joues depuis combien de temps euh, je joue depuis euh, 2002 2003 <rire> ah oui donc tu as commencé avec le premier ah, j'ai commencé avec le premier sur lequel j'ai pas eu trop de souvenirs euh, sauf que après j'ai refait euh, le Anniversary euh, pour euh, me rappeler vite fait mais celui où j'ai le plus de souvenirs c'est que j'ai le plus tryhard c'est Halo 2 Ah. <rire> Quelle coïncidence, ça tombe bien, dis donc. C'est un de mes préférés en même temps celui que je déteste le plus. D'accord, préféré je peux comprendre mais détester pourquoi Il m'a traumatisé. Dans le sens fait... difficulté ou Ah non dans le sens parasite la nuit. Ah d'accord. <rire> pas de soucis. Eh bah t'en fais pas cette fois le on va s'en occuper du parasite il hein. n'y a pas de soucis. <rire> Le Covenant aussi. Hein. Donc pour vous rappeler quand même le principe de la vidéo, c'est un let's play, mais avec glitch. Du coup, ne vous attendez pas à voir toute l'histoire, à voir tous les niveaux. Enfin, tout le niveau. Si, il y aura tous les niveaux, mais les niveaux ne seront pas entiers plutôt. Donc voilà. Tu me dis, t'es prêt C'est bon pour toi, on peut y aller Ah, moi je suis ready. Alors, petite particularité sur ce niveau... Euh... Pour que ce soit un peu plus simple, hein, pour l'enregistrement et vu qu'on est deux, le crâne Sputnik sera activé. Donc C'est un crâne qui vous permet de, de voler plus haut lorsque vous, vous prenez une explosion. Très utilisé dans des speedruns et autres, ou pour euh, des tricks. Attention cependant, il désactive apparemment certains succès. Bon les succès je les ai déjà, du coup je ne peux pas trop vous dire euh, lesquels. Mais apparemment le score et le temps ne seront pas pris en compte. Voilà, après je ne sais pas si ça bloque le... toute la campagne légendaire. Donc euh, si certains l'ont déjà fait ou sont au courant, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ce sera super efficace pour les gens qui regardent cette vidéo. Mais voilà, là pour les besoins de cette vidéo, le trick hein, que je vais vous montrer sur Regret est réalisable sans Sputnik. Mais déjà avec Sputnik, il est déjà... voilà, il faut gérer le timing. Mais on a un peu plus de liberté avec le crâne. Du coup, il sera activé. Moon n'est pas peur. Tout va bien se passer. Ah oui. <rire> je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Tout va bien se passer. Du coup, à partir de là, et eh ben, écoutez, c'est parti. Hein, donc, euh, vous avez vu l'ancienne vidéo qu'on a loupé les ennemis de la fin. Et eh ben, aujourd'hui, on va louper les ennemis du début. Allez, c'est parti. Ah, je suis chaud là. Ah, j'ai tendance à oublier les chargements. En espérant que nous ne soyons pas coupés aujourd'hui hein, avec un petit crash. Ah non, ça devrait... tout devrait bien se passer. Je l'espère. Allez. Regret. Je sais pas ce qu'ils disent d'ailleurs dans... Quand on les entend chanter, je sais pas si c'est du covenant ou de l'anglais que j'arrive pas à comprendre. Euh, euh, juste au début de ah, la cinématique, que... là, ça fait des... Je sais pas quoi. Ça doit être du Covenant à moins qu'ils ils ont à moins qu'ils se soit enregistrés en anglais qu'ils aient repassé la bande à l'envers. <rire> ah bah comme une certaine mission euh, c'est la mission c'est le fossoyeur je crois. Si on prend la musique de la mission du fossoyeur qu'on la passe à l'envers, il y a un texte. Sérieux non, non, sérieux. Genre, ah, pas. Euh, ça fait un truc du genre j'ai marché pendant 3000 ans à travers les hommes ou je sais pas trop quoi en anglais forcément, c'est pas en français. Euh, ouais. alors on sait pas trop si c'est Mendicant Bias ou le fossoyeur, c'est je sais pas. Attendez, en arrière. Je me doutais de ce qu'il dirait. Le prophète du regret compte utiliser l'eau. Vous êtes sûr Le cercle sacré va s'embraser. Sa flamme purificatrice nous indiquera la voie vers l'au-delà. Aucun doute. Commandant, on a un problème. J'ai entendu. De ce que j'ai compris, le prophète a besoin d'un objet, l'index, pour activer l'anneau. J'ai repéré une bibliothèque semblable à celle du premier halo. Si l'anneau fonctionne de la même manière, l'index devrait s'y trouver. J'imagine que les covenants ont la même idée que nous. C'est pour ça qu'on doit être plus rapide, sergent. Regroupez vos hommes et retrouvez-moi à la bibliothèque. Bien compris. Je m'occupe de l'index, Major. Occupez-vous du prophète. Il nous a déjà dit tout ce qu'il sait. Ah, c'est bon. bon. Ouais. Alors euh, bon, euh, c'est cut au montage, hein, mais le jeu a crash. <rire> voilà. Donc ça, ça commence bien. J'en parlais, mais non. Enfin, alors pour commencer, voilà. Bon, on va regarder Moonfer. C'est ah, voilà, ouais, full focus. Voilà. Le but, c'est vous faites un petit saut accroupi, vous montez ici. Alors certains utilisent la grenade pour plus de rapidité, mais disons que je préfère garder la grenade. A partir de là, le but, ça va être de monter sur le pilier. Si on passe au mode Anniversary, vous voyez qu'il y a un tout petit rebord ici. Vous devez sauter juste avant le petit rebord pour euh, glisser au fait. Donc vous avancez, vous sautez, vous vous accroupissez. C'est à prendre un... Yeah là par exemple, vous voyez, ça n'a pas fait, j'ai mal géré le truc. Là c'est bon je crois, voilà. A partir de là, une frag, et vous sautez sur la gauche. Hop Si vous êtes à deux joueurs, le joueur qui est en haut n'arrête pas de donner des coups de crosse. Ça évitera que ça déclenche un point de contrôle. Et que de tout recommencer pour la suite du Trix, en fait. Voilà, ce oh bon joueur, ici. Alors, par contre, j'ai vu qu'on avait eu un autre point de contrôle juste avant. Est-ce qu'il va être activé ou pas Ah, il s'active pas. Ensuite, à partir de là, attention, légendaire Vous avez des rapaces. Beaucoup de rapaces. Voilà, surtout, légendaire, ils apparaissent un peu plus. Alors, les points d'apparition sont ici. Et ici, au niveau du... Comment on appelle ça Du balcon. Ah, point de contrôle, nickel. Alors, bah bah, voilà, Moon en a déjà dégommé un hein, là. Euh, vous en avez qui peuvent se balader ici, de l'autre côté. Ouais, là, ah, il y en a trois sur bah, un... voilà, Le deuxième est là, ok. Euh, vous pouvez vérifier sur les côtés, hein, sur la gauche. Par exemple, là, il arrive qu'il en ait, qui est même un élite. Donc, N'hésitez pas à le... Ah, bah, alors, hop. voilà, voilà. Quoique, d'habitude, moi, c'est un bloc vu bon, Enfin, bon. Ensuite, à partir d'ici, vous reprenez... La plasma. Alors, en mode norma, en mode anniversary. Hein. Vous repassez en mode anniversary. Vous zoomez ici, là. Vous... Oh Qu'est-ce que <rire> Bah vous avez. <rire> attends, attends, attends, vas-y. Euh... Ah oui, tu feras le saut aussi. Ok, bah on passe en mode voilà. contrôle. Donc voilà, merci Moon. Je disais donc, en mode anniversary, voilà, vous, vous concentrez sur cette petite ligne verte. La portion verticale, vous regardez au milieu Vous mettez bien au bord bon, C'est à peu près, hein, c'est vraiment au pif. Vous prenez la plasma Ce que vous allez faire, c'est lancer la plasma Sauter et avancer en même temps Donc d'abord la plasma et ensuite Tout de suite après, faut il faut qu'il y ait quand même un micro décalage Vous sautez, le but ça va être de vous propulser de l'autre côté Hop. Voilà, nickel Donc là vous voyez le Sputnik ça fonctionne bien hein. Allez Moon, vas-y, en une seule prise, en une seule prise Moon Ah, ah. bon bah non. <rire> <rire> c'est dommage. Alors ensuite de l'autre côté vous avez grognards, etc. Vous pouvez les éliminer, ça peut servir pour la suite du... Ah, un peu de contrôle. T'as respawn Ouais ouais, j'ai respawn. Je te vois pas. Ah oui, non, ok, je te voyais pas. Hop, vous vous occupez des grognards, c'est pas obligatoire, mais bon, comme dit, hein, c'est si vous le faites en légendaire... Euh, bah, faites-le, <rire> parce que ça peut être ça peut être assez fatal, quoi. Ça peut être rapide. De toute façon, c'est des aliens, donc. Oui. Euh, alors, normalement, du coup, vu que vous avez des rapaces, vous pouvez faire le plein de munitions de sniper. Là. Ensuite, vous montez sur le balcon, et là, saut accroupi pour arriver sur la plateforme. Donc, notez que normalement, nous commençons là-haut. On doit traverser, enfin, éliminer les ennemis qui à l'intérieur, éliminer les ennemis sur le pont, arriver dans la salle là, éliminer les ennemis, revenir ici. Ensuite, il y a des chasseurs, etc. Nous, on va passer directement aux chasseurs, mais sans les affronter, <rire> on n'est pas fou. Alors, pareil, je vous montre la solution de facilité à deux joueurs. Moon, si tu veux prendre place, s'il te plaît. Euh, ouais. Le second joueur se met voilà, sur la plateforme. Là où je me trouve, c'est un pont rétractable, si je peux dire ça. Et une fois que vous faites spawn les ennemis, donc dès que vous allez vous mettre sur le rebord, les ennemis va... enfin, le script va être déclenché, tous les ennemis vont apparaître et la plateforme-là va partir. Si vous vous souvenez bien, vous vous devez attendre celle qui est de l'autre côté. Donc vous perdez un temps bah, inimaginable. Euh, sérieusement, vous perdez beaucoup de temps. Donc le but d'ici, lorsque vous êtes à deux, un sur la plateforme. Comme ça, si le deuxième n'arrive pas à revenir, c'est pas grave. Un petit vous, vous suicider et puis c'est réglé. Vous allez lancer une grenade, plasma, sauter sur leur bord, relancer une grenade et essayer de vous éjecter vers la plateforme. C'est compliqué, hein même moi, moi j'ai du mal et... Si vous êtes tout seul, vous avez un petit système, c'est à peu près ici. Vous devez, en fait, vous lancer les grenades, vous sautez sur le rebord et vous faites directement éjecter. C'est compliqué. Donc, euh, c'est pour ça que là, je vous le montre pas pour la vidéo, justement. Après, Donc, avec une grenade, ça marche aussi, mais c'est chaud. Ouais, ouais, franchement, ouais, c'est assez, assez tendu. Ouais. Du coup, bon, bah, c'est parti. Hein. On va déjà lancer la plasma là. Ensuite, on fait apparaître. Hop. Ah, bah voilà, c'est ce que je disais, j'ai fait. <rire> euh, votre coéquipier, par contre, lui, si possible, doit éliminer les autres ennemis. Enfin, ce qui reste, en tout cas. Il n'y en a plus C'est bon, t'as tout désingué. Ah, bon, bah c'est bon, j'ai tout la Nickel. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà, vous avez un fantôme qui apparaît. Le fantôme va vous dire si le trick est réalisé ou pas. Donc, vous le suivez du regard. Apparemment, c'est important, je sais pas pourquoi. Mais c'est ce que j'ai vite fait soutenir des vidéos. S'il disparaît en arrivant au-dessus, comme. Et bah comme pas là, voilà. Donc là voilà, là il disparaît pas, vous voyez qu'il largue le chasseur, ça vous fait perdre, disons sur le trick, allez 30 secondes. En fait, s'il disparaît, votre plateforme là va continuer, directement jusqu'à la fin. S'il ne disparaît pas, comme maintenant, c'est bien ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer, vous allez devoir aller sur la plateforme, l'activer, éliminer les ennemis qui vont tomber sur la plateforme où on se trouve actuellement, et ensuite la réactiver, c'est compliqué. Euh, non, il me semble qu'il suffit juste de les buter. Et... C'est tout Ouais, faut activer, les buter. Et ensuite, il y a d'autres drones qui viennent et ça Hop. part tout seul. Donc là, on active. Voilà, les ennemis viennent. Tac. Ça tombe bien parce que du coup, ils m'ont enlevé le viseur. Pour... Ah, ah oui, vrai, je suis bon, je avec du avec du plasma. Hop Donc, là, ça c'est fait. Il ne reste pas un. Non, bon les drones y reviennent de loin hop là hop là ah ouais donc ouais vraiment juste en restant dessus ok bah c'est cool ça je vois je faisais l'aller-retour il hein. ah, y en a encore un là-haut Ah, mais voilà Allez. You... Oh. et plouf <rire> il nous a loupé voilà alors du coup là vu que vous êtes ah j'ai plus de grenades t'en as absolument pas ah bah oui merde t'es mort aussi ah dommage, <rire> c'est con. Euh, du coup, ouais, vu que vous avez Spoutnik là, vous pouvez faire un grenade. lorsque vous arrivez, vous pouvez faire un grenade jump directement pour arriver en haut. Bon en attendant, hop les ennemis. Ah et toi c'est bon, toi c'est bon. Et... Ah zut, il en avait pas d'autres là. Tiens un passage ennemi de la nature. Ok c'est loupé, du coup je fais plus de malin. Ensuite. Ah bah le rap c'est ah. fait, bien vu. Ah. Ouais, c'est dommage de plus avoir de grenades du coup. Ouais, ça fait économiser euh, combien de temps 5 Cinq... secondes 5 Cinq... euh, secondes Ouais, mais c'est toujours ça de gagner Surtout ceux qui tapent des rushs, euh, voilà, c'est déjà ouais. ça de. Voilà, à partir de là, vous faites le niveau normalement, pour dire ça comme ça. Euh, chose qui va. On peut aller sous l'eau. Si je me souviens bien, il y a un truc pour ça, vous regarderez, je crois que c'est Eridil, d'ailleurs, qui avait fait le, la vidéo où en fait, vous faites un petit glitch avec l'ascenseur et vous pouvez aller sous l'eau, donc il est, il est super sympa, du coup n'hésitez pas à aller le voir, hein, profitez-en. Euh... Ah, étonnant, ok. Ah, je suis au spawn de... ok, j'ai des greux... Gros... Ah <rires> tu vois, je viens de découvrir un truc, c'est bien, ça vaut ça, le ça, ça coup, coup de refaire le jeu encore une fois. Ah, ah non, non, là, ah mon pote, tu la laisses là. Euh. Tac, euh, l'ascenseur. Il est où ce petit ascenseur Il arrive ou pas Attends, on doit, on doit pas l'activer, je crois. C'est bien tout seul. Ah non, non, juste faut buter tout ce qu'il y a. Je crois. Ah ouais, il y a des fois, j'ai des petits doutes. Si c'est possible de gruger ou pas, mais là, apparemment, non. Et il doit rester il doit rester une merde non Non ah non ça m'est tout le temps. Ah et voilà, comment ouais. Ok nickel. Euh bon là c'est simple, euh, plasma. Vous <rire> cherchez pas à comprendre, vous et tout. Vas-y, je te laisse faire. Oups Tu t'es plasmaté aussi Plasmisé. plasmisé. Ça a rebondi plasma. sur le <rire> Ah merde Je sais pas comment. Tu t'es non pas plasmaté. Plasma. Je sais pas comment dire. Allez hop. Bye bye. Ah zut, je suis obligé de t'attendre. Je voulais faire une blague. Bon. Bon mine de rien, quand on voit par rapport au Spartan, je me rends compte maintenant quand je te vois, la taille du fusil comparé au Spartan, j'imagine mal comparé à un Marine. Ah c'est vrai que... qu'il est géant quand même. Ouais c'est énorme. Heureusement qu'on a des Spartans. Ah comme c'est beau. Dites dire que vous pouvez vous balader là. Franchement. Vous pouvez peut-être aller pêcher, aussi. Ils ont quand même super bien bossé, ça, hein. Oui, c'est vrai que quand on compare à avant, quand on passe en ancien graphisme, c'était vraiment juste des petites formes avec un peu de lumière, histoire de dire il y a des ruines. Mais là, ouais, les ruines sont modélisées, quoi. Alors qu'avant, ça fait plus rocher, je trouve. C'est vrai que c'est stylé. Ah. Après... Les, plus, le classique qu il a... euh, donne quand même. Euh... <rire> Il y a un poisson qui vient de nous passer dessus. Pardon, le, classique disais, une le classique donne quand même une ambiance, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai que bah, pour l'époque, c'était. Franchement, c'était joli. Hein. Ouais, et ça reste quand même très joli. Hein. Parce que du coup, ah bah, du coup, attends, c'est avec. Euh... Je crois que c'est avec Blue j'en avais parlé, c'était 2004. Ah, une carabine, ah putain, ouais, ça c'est bon, ça j'aime. Là, je me sens bien, tu vois, avec une carabine comme ça Hop. Ah bah quitte à mettre un crâne, j'aurais dû mettre la fête au grenier, tiens. Ah, c'est vrai que ça pas mal. C'est après, je crois, qu'on a le qu a un élite camo. Euh, ouais, on a quelques élites camo en face. Bon, là on va rechercher, on cherche pas à comprendre. Hop. Bon, ça passe même, mais non, qu'on nous embête pas. Ah, chasseur, j'ai rien dit. Oui. Hop, hop, hop, c'est bon. <rire> Loupé, les amis. Après, en légendaire, faut faire gaffe euh, aux rapaces. Ouais, ouais, parce que tu te fais sniper, tu te fais sniper, ça fait ultra mal quoi. Les rapaces sont ultra mal. Non il y a des. Ah, les greniers aussi sont camo. J'avais pas fait gaffe, j'avais l'habitude de lancer ah. des plasmas là, dans la gueule. Voilà, hop là, allez, c'était. Sticky, il y en a un qui débarque, épée énergie derrière Ah Oh putain je croyais que ça tirait de derrière, bien vu, merci. Tac, du coup carabine, hop, on passe à la sword. Euh... Ah en fait j'allais dire un truc mais je l'ai perdu. Ah ça c'est <rire> ah, ça c'est con cool quand ça arrive ça. Une fois j'ai eu un bug où, genre euh, j'ai pris... Euh... Une de ses nacelles comme ça. Et il y a un Marines euh, mort qui a spawn. Ah, bah joyeux le. Joyeux la vision. Ah bah.. Le pauvre Marines. Ça m'a donné des. ça m'a rendu des frags. <rire> Hop. Ah, je... je voulais voir la tête des poissons, est-ce que ça ressemble Tu sais les.. Genre les vieux poissons préhistoriques, là, les. comment on appelle ça, les cohéliantes ou quelque chose comme ça, je sais pas si ça. Ah ouais je... tu, tu, tu vois la tête qu'ils ont à peu près Je sais pas si ça ouais, ou vois. pas, je vois pas bien. Ah non, je crois pas. Ah d'ailleurs, vu que t'as commencé avec Halo 1, est-ce que tu étais passé par Halo 2 après ou t'avais un peu abandonné et repris beaucoup plus tard euh, f... euh, Ah j'ai fait Halo 1, je suis parti sur Halo 2 après. Ah direct Ouais, direct. Okay. Et Halo 3 à Halo ah, 3 je l'ai saigné aussi. <rire> je pense comme beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec le avec l'E3. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont commencé avec Rich. Oui c'est vrai. Alors bon, on va éviter d'animer le débat. Moi j'aime bien Rich hein. c'est.. Au début oh, j'avais du... Cool. du mal, j'aime bien Rich. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas. Je sais pas, qui sont pas fans. Après, oui, il y a des incohérences dans... dans le scénario quand on compare par rapport au livre, etc. Mais je sais ah. pas, il a. Il a son charme. Oui, voilà. Comment dire Je trouve oh, qu'il ouais. est. Ah, j'avais jamais le mot. Euh, ça montre qu'un Spartan, en fait, n'est pas comparé, toi, comparé à ce qu'on voit dans les autres Halo. Un Spartan, c'est pas immortel. Quoi. Ouais, c'est vrai parce que. Avec Tiff, euh, ouais, voilà, on a l'impression qu'il est. On joue actif, on dit les Spartans, euh, même quand euh, les, les Covenants nous voient, ah, le démon, nanana, même eux ils flippent, quoi, limite, les ennemis, les alliés, euh, les ennemis. Les alliés, eux, quand ils nous voient, c'est... Voilà, ouais, le sauveur est là, etc. Donc euh, ouais, on a vraiment l'impression, c'est, on est Hulk, on arrive, on est Hulk. En plus, on est tout vert. Ah, ouais, euh, <rire> ça... Justement. Et puis au final, on se rend compte que... <rire> non. Avec Skitch, on comprend que... <rire> ça fait mal. Ouais ouais c'est.. du coup j'aime bien. Ça donne un peu un peu d'émotion à l'histoire quoi. Si on peut dire ça comme ça. Hop, c'est bon, a plus personne. Alors après par contre, du coup ils ont fait Halo 3. Halo 3 ODST. Et comment dire Halo 3 et DST c'est. ODST pardon, c'est un petit peu ma bête noire. Ah bon J'arrive pas. Je.. Je crois que j'ai jamais quitté c'est New Mombasa non Sur lequel on commence au début. Ah ouais euh, j'ai jamais quitté. Je me suis perdu, honnêtement je me suis perdu, j'ai réessayé hein, pourtant, hein. j'ai voulu mettre de la bonne volonté, mais non. Je me perds, ça, ça m'énerve et je suis plus dans l'ambiance. Ah je comprends. Pour ceux qui aiment bien Halo 3 ou DST, <rire> désolé mais.. Je ferai pas de let's play dessus <rire> quand il arrivera sur la. sur la MCC, ce sera pas pour moi. Mmh. Il y a une sorte de Par contre à Halo 3, ah c'est vrai que là il y a Halo 3 qui va pas trop tarder. Je pense que je vais faire pareil que pour Halo 2. Parce que c'est quand même un monument hein, Halo 3 avec Halo 2. Voilà c'est attendu, etc. Alors bon, si donc pareil un hein, pas de technique spécial. Un... De quoi Ah merde <rire> ouais, Tu m'as pas ah, <rire> Hop, c'est bon, spawn. Ah, ouais, mais shot, du coup, plus de requêtes. Parce que le BR ça fonctionne assez bien sur. Euh... Oh, on doit aller les chercher, je crois, ou ouais. Euh. Je sais pas où il passe juste. Ah Ah non, on peut pas les avoir. j'ai déjà sauté dessus euh, et ne <rire> pas de, de les J'étais trop chaud là à tester. Attends, bah bon, c'est bon, on va pouvoir test. Allez, viens. Oh. Ah oui, qui c'est qui se plante ah, attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a une plasma qui traîne S'il il y a une plasma, on a Spoutnik. Si je gère mon saut, moi je dis il y a moyen. Allez. Non, mais pourquoi il accélère le fou Bon bah <rire> adieu. <rire> bye bye ah Bah allez, là j'ai fait bye bye là y'a Dommage. Il est parti Mais je crois qu'on peut pas les aborder. Ouais Bien sûr, euh, tu vois c'est... Je me ferai un petit sujet tiens. La prochaine fois je regarderai, je testerai. Parce que j'ai déjà sauté dessus, ça m'avait pas proposé euh... Ah mais même si saute le... Ah oh, non Ah oula, j'ai flippé. J'ai <rire> cru que ça allait bugger. Ah, non non non laissez nous au moins finir la mission. Hop, ça c'est bon. Allez. En fait, d'après ce que j'ai vu, on peut se, on peut utiliser une grenade et ce technique pour aller à... Bah, pour sauter vite fait à ses ennemis et avoir directement à la cinématique. la plus grande que je n'ai oh. jamais vue. Personne n'en a jamais vu de plus grande. Allez dans le temple et tuez le prophète du regret avant qu'il ne nous arrête. Ben, inquiète, on y va. On est payé pour ça, de toute façon. Ah Ah bah tiens, question Toi en plus, on... Ouh, ouais, léger encore. On on est en plein dedans, là, avec les problèmes d'entreprise de, et tout, euh, avec le Covid, malheureusement. C'est quoi le salaire d'un Spartan Oula. là Je pense qu'il est nourri, blanchi, c'est tout. <rire> Sérieux bon, Je, je veux bien qu'ils n'ont hein. pas trop, trop de loisirs, ils sont vraiment sur la mission, mais... Le salaire d'un... Enfin, ah est-ce qu'il y a des économistes qui ont pensé Il faudrait que j'aille voir un de ces quatre sur les... Peut-être des forums anglais, même si je suis pas du tout... En... Anglais, c'est mon truc, mais... Anglais, en quoi <rire> Pardon, non, parce que Tiens, on va. <rire> euh, sur les forums anglais, du coup. Est-ce que il euh, y en a qui ont, ont déjà parlé ou pas ah, Faudrait... Faudrait voir. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est intéressant, en vrai, comme... Euh... Ah non c'est rouge Oh là là et en plus je me plante de chemin. Hop hop hop hop hop hop hop, hop, hop, hop, hop. mon pote Voilà boum voilà je vous préfère comme ça moi les amis te... Attends vas-y je te laisse les grognards je vais attaquer le fait avec le Ouais. needler après on après j'irai récupérer une Sword Là je peux pas le locker, Attends. ou alors je suis trop loin, loin Ou je peux pas le locker Merde Il me semble qu'on peut pas, la... il faut l'attaquer au corps à corps. Hein. Ouais, ouais mais il faut, avant de la... Merde Et, il, il arrive même pas à être debout. Cette scène m'avait marqué à l'époque. Oui c'est vrai, au niveau combat de boss, je crois pas qu'on en, qu en avait... Oula merde quand on, euh, dans Halo CE, si je me souviens bien, il n'y a pas de combat de boss, hein, ça a été mis avec Halo euh, 2. Ah oh ouais. Et Halo 3. Euh, bah. Je 343 guildies disparaît Ouais, wow, ouais, ouais. du Fossoyeur mm. elle est excellente alors je crois que c'est 25 minutes hein, normalement pour y aller, Non, bah, on a perdu du temps pour euh, voilà, les explications etc et mais mort un petit peu un peu voilà c'est débile comme d'habitude de hein, toute façon vous avez l'habitude maintenant à chaque, à chaque épisode donc euh, vous voyez qu'on a quand même un bon multiplicateur de temps euh, du coup ouais, je crois que c'est 25 minutes hein, pour regret donc là vous réussissez il y a juste à vous entraîner sans le crâne pour voir si ça fonctionne, euh, pour être sûr et d'avoir le succès. Mais voilà. À partir de là, à partir de là... Et eh ben on va passer à la suite. On va rush. Encore. <rire> Hop. Mission suivante. On va rush dans un truc que j'aime pas. <rire> oui, c'est vrai. Ça va, on le fait en normal. <rire> Légendaire, il faut <rire> vraiment gérer le camo, mais sinon c'est bon. Alors bon oh, ça charge bien en espérant que ça lâche pas cette fois exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale, mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Je ferai connaître votre décision au Conseil. Sais-tu que les élites ont menacé de partir De quitter le Grand Conseil à cause de ce petit changement de fonction Nous vous avons toujours protégé. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'élimination des humains était certes satisfaisante, mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur... Nous avons continué à croire que nous trouverions les autres Anneaux, et voici comment notre foi est récompensée. Allô Son vent divin balayera les étoiles, et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Mais comment déclencher ce processus Longtemps, nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des Anneaux. L'Oracle. Avec votre aide, nous l'avons trouvé. Avec toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions, et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau pour y récupérer l'Icône Sacrée. Avec, nous accomplirons notre destin. Le salut de tous Et le début du grand voyage. Une fois le bouclier désactivé, nous nous dirigerons vers la bibliothèque. Je ne veux pas faire attendre les hiérarques. C'est humain qui a tué le prophète du regret. Qui est-il À votre avis, le démon est ici Pourquoi On veut peut-être se venger. Je n'ai qu'un objectif récupérer l'icône. <rire> Bien sûr. Parti. Alors, pour ce niveau, c'est simple un, un, un mot d'ordre, hein, euh, le camo, le camouflage, ça sera, ça sera votre, votre meilleur ami. Hop. Et ah 7. oui, j'avais ah, oublié, mais oui, je suis bête, Hop. le double plasma, parce que ces petites portes là que vous pouvez ouvrir, vous pouvez les ouvrir en tirant dessus, et du coup le double plasma, ce que j'aime pas c'est arme. maintenant à l'eau donc euh, profitez-en. Et surtout, elle a assez de munitions pour faire pratiquement toute la mission. Hop, voilà. Tac, voilà, vous tirez dessus. Ça permet de rusher plus. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup plus efficace. Sinon, ouais, au fait, le parasite, vous allez pouvoir esquiver. Du L'important, c'est que vous utilisiez bien votre camouflage. Oh, les sentinelles ne sont pas contentes. Ah oui en plus de ça, une petite boule une mini boule chargée ça, ça marche très bien sur les sur les sentinelles. Hop tu ça suis. Bah c'est bien en coop On euh, a un qui s'est focus, l'autre il continue. <rire> voilà, en plus c'est. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Donc du coup c'est moi qui prends tous les tirs dans la tête, merci. <rire> et de rien. <rire> Hop ah, c'était à droite en plus. Sinon, pareil, je me reposer une autre question toi, sur le Master Chief, encore encore une fois, hein, d'ailleurs. On le voit échapper à la mort. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Je veux bien qu'il ait de la chance, mais en tout. Dans dans tout l'univers, hein, dans tout le lore, officiel. Combien de fois il a échappé à la mort Parce que des fois, tu... des fois, on lit des bouquins, c'est deux, trois fois par bouquin. Le jeu, bon, j'en parle même pas. Il fait que ça, de toute façon. Mais, pas, ouais, et... Je serais curieux quand même de savoir. Il doit avoir une injonction d'éloignement avec la mort. <rire> Même la mort, elle peut pas dès qu'elle s'approche. 1, euh... 2, 3, 4, c'est bon. Tac. Hop, hop, hop, Tac. Voilà, donc comme ça. Donc en solo, euh, vous pouvez vous faire les 4. Que... Euh, en solo, en coop, pardon. Vous tirez les 4 piliers pour euh, débloquer la commande et activer l'ascenseur. Et votre, bah, votre allié, lui, focus le... Ah, j'ai pas le nom de ce truc-là. Là. Bref, le gros robot hein, qui a deux boucliers. Le truc, quand t'es en véhicule, ça fait mal. et oui. <rire> J'en ai fait les frais il y a peu de temps, en plus. C'est vrai. Euh, solo, solo légendaire. Je vous conseille quand même de vous préoccuper d'abord de lui. Hein, avant, de... avant de partir sur les quatre piliers. Vous pouvez déjà activer Camo, les 4 piliers lorsque vous arrivez, ou au moins désactiver deux, les deux qui sont devant. L'attaquer, vous occupez vite fait des, autres, des deux autres piliers. Enfin, vous, voilà, faut réussir à gérer en fait les deux en même temps. Et ça, c'est une chose un peu plus compliquée. Alors ici, la suite hein, se trouve ici, là, au niveau de la gauche. Dès que c'est ouvert, vous avancez. Donc pour le moment, bah voilà, vous subissez. Mais une fois que la porte est ouverte, vous n'hésitez pas, hein, vous partez. Ne vous pas de tous les ennemis. Ah, attends, est-ce qu'on peut le. Ah, ouais, non, ça les mobilise pas avec le plasma. Merde! Ah! Euh... D'ailleurs, en parlant de plasma, bah, bientôt il m'en falloir Alors là, ça, c'est parce que j'ai utilisé trop de boules chargées, c'est pas pratique. Hop, on Ah, c'est bon, ça s'ouvre. Hop, vous voyez la porte ouverte. Allez-y. On Ah, on peut passer par en haut. Ah bon Ah, regarde. Ah, bah oui, bah c'est bien. <rire> du coup, c'est pratique, ça évite de sauter. Bon, après. Ouais, mais bon. Ah, ça peut faire gagner quelques. Attention, là, hop, voilà, camouflage avant de sauter à la fin. Ah. Oh. Alors, pareil, ne pas hésiter à hein, récupérer des armes des pistolets plasma, du coup je pensais que je faisais la mission, mais non, C'est si les deux tirent dessus c'est possible, mais bon là on va dire que je suis le seul à tirer dessus, comme ça ça vous donne un peu le le tempo pour le... Oups, camo, ah <rire> Je l'ai complètement oublié, <rire> je compte sur toi, ah bah non bon. ah bah tiens voilà c'est bon du coup, munitions à fond ça fait, ah non, j'ai récupéré celui qui... <rire> qui avait 10, merde, <rire> j'ai plus rien, Hop. Ah bah c'est bon, j'ai le camo du coup. Ouais. Ah puis là c'est désarmé, mais... Eh merde, il m'a fait exploser. Oula, ça envoie loin. Euh, je t'ai ouvert, non Ah non, j'ai même pas eu le temps de t'ouvrir. Je me suis tapé les... Les boum boum... Euh, parasites, là, avant. Ah euh, non. Ah puis là, t'as on sécurisé. Un petit coup de camo, peut-être, ça va peut-être sécuriser le truc, Ah là. Ah Non. On va se planquer, attends. Je me planque, ah. ah, nickel, c'est bon alors oh, du coup le spawn peut spawn ok là vous longez lorsque vous sortez hein, vous longez sur la gauche hop on continue de longer allez un petit plasma du coup là, ça serait bien quand même de récupérer ah euh, ça sert à rien de lancer des boules chargées hein, sur les pour les ouvertures de portes. ça changerait c'est au nombre de fois que vous tirez dessus du coup voilà évitez de, de gaspiller des munitions sur du pas bah sur des bouches chargées, ça sert à rien. Oups, attendez, je me pose. Ça, c'est simple, hein, normal, mine de Ouf. Enfin, c'est simple. Je suis dur deux fois, mais ouais, euh, ça, c'est simple quoi. Bon. Il y a juste. Euh, bah, euh, essayer d'éviter de se prendre des coups parce que. Bah, le camo est. Ah, bah voilà, c'est surtout avec ceux qui explosent là. Bah ouais du coup avec des coups le camo explose, le camo est enlevé du coup c'est dommage. Euh, voilà. ah, et fait... euh, il prend plus loin quand même hein leur coup Non mais là c'est parce qu'on a, on a toujours Sputnik activé <rire> C'est ouais. C'est dommage j'aurais dû l'enlever Ah bon bah je viens de faire le test Faut pas faire exploser une sentinelle à côté de soi hein. ça fait mal <rire> Hop. ouverture Tac Ouverture, bah, quoi que là, ouais, j'aurais pu. Alors, tout le pas. Là. Non. Donc là, ouverture. Et une fois arrivé en bas, donc vous allez avoir plein d'ennemis. Hein. Foncez, cherchez même pas. Honnêtement, <rire> ne cherchez pas. Bon, alors, petit conseil lorsque vous tirez, hein, vous perdez votre camouflage. Donc d'abord, vous ouvrez le piston, ensuite, vous activez le camouflage pour y aller euh, en toute sécurité. On va voir ça de toute façon. Sinon ça commence à devenir galère Un petit peu légèrement Voilà donc là voilà. Vous ouvrez le piston, camouflage pour être sûr de pas vous faire loquer Et c'est bon Partie énervante Passé. Ah, c'est pour ça en fait ce niveau c'est vraiment que du rush Là on a fait 7 minutes Il y a au moins ouais, 7 minutes 40 Du coup on a 6 minutes 40 de rush Et 1 minute de De mort Par ma faute Hop. Hop Ah oui, voilà Alors, petit tricks. c'est ce... bah, ici, je crois, non Attends. Ouais, ouais. Ouais, c'était sur la droite, hein Ah ouais, c'est sur la droite. Euh, faut passer le point, là. Ah, ouais, enfin, ouais. Alors là, on va vous donner une petite technique pour empêcher les ennemis de spawn et activer un checkpoint pour la fin. Ce qui sera beaucoup plus pratique plutôt que de se taper tout le monde, hein. Hop. Alors... Ah si, du coup, il faut spoutnik. Ah bah, voyez, ouais, ouais, ça tombe bien. Donc, ouais, pour ce niveau, c'est Spotnik, sinon vous devez faire la fin en légite. Hop, voilà, vous montez là. Hop, là. Tu t'en sors voilà. te en. Si tu veux, je t'envoie une place. Ah non, c'est bon, t'en as. Et, Hop, nickel. N'hésitez pas à vous. Ah bah, bon, en plus, on a un point de contrôle ici. Génial. Alors, n'hésitez pas à vous mettre à coupi hein, pour essayer de gagner quelques quelques centimètres sur le jump. Hop, peu... alors, au voir Du coup, ici, bon, comme tu as dit, ce qui prévaut, c'est les, euh... les, graphismes euh, classiques. Pardon, ouais, oh, j'ai pas, pas entendu, désolé. Ce qui prévaut ici, c'est les graphismes en classique et pas en. Oui. C'est vrai. Voilà, donc là, en fait, là, si vous arrivez sur la, la zone finale. Alors, vous repérez, ah, c'est ici. Ouais, euh, était... Était là-bas. Ouais, Nous, on était monté par là, mais je, je pense que là, on peut monter aussi. Enfin, ouais. Du coup, vous en avez. On va voir si ça marche du coup. Attends, reste en haut, je vais voir si ça. Donc là, vous alliez, vous avez vos alliés qui arrivent. Ah, mais attends, le checkpoint a été déclenché Non ah, On a fait le checkpoint okay. là-bas, mais à part, euh... Ouais, non, mais celui-là n'a celui celui pas des été déclenché. Euh... Donc du coup, vous avancez un petit peu sur la grotte. Ouais, voilà. bon. Hop, là, Et là, cool. vous activez le point de contrôle. Une fois que le point de contrôle est activé. Vous rocher pour vous mettre en sécurité en haut et vous laissez vos chers alliés élites faire le travail. C'est pas recommandé pour le speedrun, c'est recommandé pour la, la, la facilité, hein, par contre. Parce que là, du coup, vous êtes obligé d'attendre que vos alliés fassent, euh, bah, fassent le travail. Hein. Ah, vous les pouvez les aider dans... en tirant de loin, mais enfin avec un plasma, voilà. En attendant, vous pouvez visiter un petit peu. C'est euh, joli, hein, c'est... Alors, oh, c'est modélisé. Il y a tout ça qui est modélisé. Est-ce qu'on peut encore monter plus haut? Ou est-ce qu'on glisse? Ah! Ah! Voilà, on va découvrir des trucs. On en profite. Ah. Ah. Jusqu'où on peut aller? Alors, si je... <rire> si tu vois que je meurs, arrête-toi. Hein. Ah. Je... Ah, bah, du coup, <rire> du coup, j'espère simplement. Ah oui, non, j'allais dire en traverse, mais ouais, il faut passer en ancien. Bah, voilà, du coup, petite découverte de hors-map supplémentaire. <rire> en plein. C'était pas prévu. Ah puis c'est joli, même là-haut c'est modélisé quand même. Hein. Enfin ouais. c'est modélisé, c'est, c'est stylé. Par contre je pense qu'on va avoir soit un mur de mort, soit on va tomber. Ouh. Ah, ah, ah pas de contrôle. <rire> <rire> Allez savoir pourquoi. Bon, alors attends, je teste. Ah, on meurt pas. Ah, je vais, alors je vais voir jusqu'où on peut aller quand même. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Ah, je crois que c'est infini où il va y avoir un mur de mort, quelque chose comme ça. Ouais. Je pense. Bon, au moment où je vais commencer à te rattraper, je pense que c'est quand tu vas un. Ah oui. Donc là, j'ai conscience que c'est un petit peu long pour vous. Il y a aucun souci. Mais je vous rassure, c'est un petit peu long pour nous aussi. <rire> Parce qu'on marche, mais on ne sait pas du tout où on va. On peut voir les deux sous la là, de map. Euh, Là-haut c'est modélisé, ok. Et maintenant encore, encore en fait. ce... euh, Toi tu descends. Sérieux Ah oui Ah bah attends je remonte. Ah du coup, ok. Ah non, donc même en mode anniversary y a rien qui est. Oh, ouais. Bon on va dire qu'on peut aller loin. Donc essayez d'aller le plus loin possible. <rire> vous me dites si vous mourrez ou pas. Mais là, là j'ai pas la foi. Alors, on va aller faire un petit tour au-dessus. Ouais, point de contrôle, tac. Ah. Voilà, on revient. Attends, regardez là. On va aller voir un petit peu là-haut, ce qui se passe. On en profite. Oui. Hein. Apparemment ils que sont toujours chose. pas débarrassés des ennemis, du coup. Euh... Voilà, donc c'est ouais, vraiment mal voilà. de leur boulot. Hein. <rire> Alors, soit, est-ce que là c'est modélisé déjà Ah ça. Ah non, le tir ne traverse pas. Ok. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, est-ce qu'il y a moyen de monter Je pense. Avec Spotnik, il y a moyen de monter. Alors on va tester. T'as des plasmas, toi, pour toi, au cas où Euh. J'ai des frags. Ah, merde. Alors, ce sera un unique test. Ah, non, il y a un mur en haut. Ok, ça m'a arrêté. On va refaire un micro-test. Ah, bon, ok. Donc, la frag, faut pas la lancer là. Bah, faut pas la lancer là non plus. <rire> attends, attends, je vais la mettre là, je crois. Non plus. Ah, j'ai presque plus de frags. Bon, on va essayer par ici. Ah non, en fait, la frag m'emmène pas assez haut, hein, comparé à la plasma. parce ah, que là, on peut. Ah, ouh, tu m'as tiré dessus Désolé. <rire> Ah ouais, non, ok, non, je pensais que c'était le mur qui m'avait. Ah, attends. Bon, bah, on va quand même aller à la fin on du niveau. Hein, va... là. Ah, si, on voit là, en fait. Ah, merde, il y avait un modèle Disney. Vous voyez, léger. là, c'est léger. Ou alors c'est à cause de la frag. Bah, je dirais que ça causait la frappe, je pense. Si, c'est ma délise. Ah, ok. Hop. Donc c'est juste l'arrière. Ah, ouais, d'accord. Ah, ça, parce que ça, je pense que c'est ce qu'on voit de l'autre côté, au fait. Depuis le bas. D'ailleurs, en parlant du bas, ça serait bien de redescendre, parce qu'ils nous attendent, ils ont déjà éliminé tous les parasites. Et on est obligé, je crois, d'être en bas pour activer. Attends, descends pas tout de suite, parce qu'on est. je trouve qu'on est un petit peu haut, donc ça sent la, la chute mortelle, ça. Hop. Ouais. Ah non, c'est bon, vas-y, tu peux descendre. Hop, on va retrouver nos chers amis. Ah, donne-moi ça. Merci. Ah, il y en a un derrière toi. Ah, il ah, y en restait un. Ok. Ça doit être un des derniers. Ah. Et là, garçon. Ah. Ok, bien vu. Ouais, je pense que c'était les derniers. Et là, on va passer en. Voilà, 30. pour le contrôle terminé. Ou bon, alors, il y en a encore. De ça, non, en récupérer des vraiment... Ah ouais, non, il y en a encore. Ok, donc on est obligé de descendre de temps en temps. Ouais, ouais, du coup, ouais, à la limite, dans, là, ouais. vous prenez de la carabine covenante, hein, vous allez... Putain, il m'a balancé le... Alors on va essayer, tiens, des flying swords. En ce moment, j'essaye dans chaque vidéo... Oh Elle est réussie Bon, par contre... Ah, ça marche pas sur les petits parasites. Ah enfin, euh, bah non, ça marche pas sur les alliés. Euh, hop, hop, hop. Ah, là il y a un parasite. C'est quoi là-haut Ah, y'a une forme porteuse sous là-haut Et bim Si ça c'est pas magnifique. GG Ouais, ouais, tu es un petit... Un petit Super Saiyan, toi. Ah, bah, j'ai loupé. Forcément je peux pas être en Super Saiyan tout le temps. Tu l'as eu Ouais, t'inquiète. Ok. Alors là, je sais pas sur quoi il tient le truc. Ah bah, voilà, fin du nuit. Ah, y'avait pas de cinématique de fin. Euh, apparemment non. Bon. Ok. <rire> Et malgré le fait qu'on soit amusé, hein, je dis ça, je dis rien, mais on a quand même un multiplicateur à 2,89. C'est... C'est pas mal. Le maximum étant de... 3 je crois, hein. si je me souviens bien on peut aller jusqu'à maximum 3 en multiplicateur de temps. Donc ouais on est bien, on est, on est bien. Voilà, ce sera tout pour nous aujourd'hui, du coup Moon si tu veux passer une dédicace fais-toi plaisir, c'est le moment. Oh, je n'ai pas trop de dédicaces à faire, à part de... Non c'est bon, à part de vous dire de vous abonner à l'OFR et de lâcher un petit like. Tiens à préciser que c'est pas moi qui lui dis de le dire, ça vient du fond du cœur de chez lui hein, attention. Ah bah <rire> et frère dans le cœur hein Ah oh, c'est mignon <rire> Je crois que tu vas venir pour la prochaine aussi hein si tu continues à nous flatter comme ça. Ah y a pas de souci <rire> <rire> Enfin voilà. Du coup bah Moon, je te remercie d'être venu, c'est super sympa. Ouais, ah, c'était super sympa. Et puis du coup, pour la prochaine vidéo, hein nous prendrons encore un abonné, donc n'hésitez pas à demander à participer. Sur ce, je vous dis santé bonheur, et Moon, tu connais la suite Vive à Vive à l'eau Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à commenter si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes, sur ce, je vous dis santé bonheur, et vive à l'eau